Welcome Stranger, bienvenue dans cette deuxième partie du Café Cauchemar où je vais vous proposer une watchlist, une watchlist qui va parler de folklore non chrétien puisque dans la, dans la première partie on a parlé du folklore des natifs américains et on va continuer avec une watchlist dédiée à cette idée là. Premier film dans notre watchlist, The Vigil, c'est une pure petite pépite d'horreur minimaliste, un appartement, une présence, un seul personnage. Quasi aucune perte de rythme, c'est un must-see, absolu, budget, zéro, pro, production value, 100%, c'est hallucinant. C'est vraiment la preuve que c'est pas une question de moyens des fois pour faire un film. Le film est parfait et il s'intéresse au folklore judaïque, ou juif, je sais pas comment on dit, mais en tout cas on suit du coup euh, une personne qui, qui fait une, une, une veille funéraire, et qui du coup se retrouve à surveiller un cadavre pendant une nuit, sachant qu'ils peuvent être payés pour faire ça. Le film l'explique dans un panneau de texte au début. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on s'intéresse à des méthodes de, de combat du démon, entre guillemets, qui sont pas du tout à base de crucifix, d'eau de, de, sacrée, tout ça, enfin d'eau bénite, etc. Des trucs auxquels on est habitué dans les films d'horreur, parce que ben, l'exorciste oblige, la chrétienté, c'est un peu la religion qui est le plus reliée au style horrifique, parce que ben, vu que l'horreur c'est né globalement, hein, en Italie et aux états unis bah, c'est des styles, et en Allemagne, c'est quand même des films qui sont... Euh, des, des c'est des pays qui sont intimement reliés à la foi chrétienne, et du coup, c'est normal que ça se voit dans les films. Et du coup, voir un film d'horreur basé sur la religion juive, c'était super original. Donc, je vous le conseille absolument, The Vigil, dans les Hills, je ne parle pas très longtemps des films, parce que sinon, ça, ça me préfère des, des émissions en double, mais The Vigil, vraiment, un must-see. Ensuite, deuxième film sur notre petite trilogie du folklore non chrétien, The Ritual, un petit film Netflix qui était sorti en, il y a 3 ans, il me semble, 3-4 ans, qui est une autre pépite qui s'intéresse, elle, au folklore scandinave. C'est une belle histoire sur le deuil, sur le regret et sur l'envie de vivre au travers de la perte. Et euh, on est face à un folklore scandinave extrêmement moderne, c'est le moins qu'on puisse dire, et je crois que je n'ai jamais vu de design de créature aussi hallucinant, c'est-à-dire que... Je ne vous dis rien de comment est la créature, pourquoi elle est là, etc. Mais le moment où on voit la créature, on la voit en plein pied, et on la voit en pleine lumière, et elle reste impressionnante, et je pourrais même pas vous la décrire si j'essayais de le faire. Meilleur design de créature du monde, un slow burn tout au long du film, où on se rend compte petit à petit qu'il y a un truc qui cloche dans cette satanée forêt suédoise, du génie quasiment absolu, moi je trouve. Troisième film de notre trilogie du folklore non chrétien, La Lorona. Mais attention, je vous vois venir, on ne parle pas ici de The Curse of La Lorona, qui est un film vraiment pas terrible de 2019, euh, produit par James Wan. Non, non on ne parle pas de celui-là. On parle de La Lorona de, excusez-moi si je prononce mal, Jai -ru, Jai, Jai -ru. Rairo je, je mettrai son nom ici, rairo Bustamante, qui est un thriller horrifico-historique guatémaltèque. L'histoire de Hantise est reliée à l'agonie de la dictature militaire qui avait pris le pouvoir en 1982 au Guatemala, et l'idée géniale de mélanger une, une histoire d'horreur avec un élément politique aussi froid et violent qu'une que, que, qu dictature, et bon, là on parle de la fin de la dictature, donc c'est quand même un peu plus joyeux, c'est. Ça m'a un petit peu fait penser au Labyrinthe de Pan qui, pareil, mélangeait une histoire euh, féerique et horrifique avec, euh, avec la guerre civile espagnole, mais j'ai beaucoup plus aimé la Lorona, paradoxalement, mais parce qu'elle parle beaucoup plus de l'histoire politique du Guatemala, alors que dans, euh, dans euh, le Labyrinthe de Pan, au final, la guerre civile espagnole devient assez secondaire au fur et à mesure du récit. The Vigil, The Ritual et La Lorona, même s'il si va falloir commencer à faire une pétition contre les films d'horreur qui mettent THE au début de tout parce qu'entre The Lodge, The Ritual, The Vigil, c'est vraiment devenu une mode The Night House, The Deep House, enfin les films d'horreur aiment mettre un THE au début, ça fait classe, ça fait complexe, mais en tout cas euh, n'hésitez pas à regarder ces trois films là si vous voulez voir des films qui sortent un petit peu du folklore chrétien habituel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette deuxième partie du Café Cauchemar, je vous, avec, je vous laisse avec le jingle, si jamais cette émission vous a plu, vous savez ce qu'il vous, qu vous reste à faire, il faut laisser un pouce en l'air, un long commentaire, et partager cette vidéo à vos compères, et restez avec nous pour la troisième partie